Bien, bonjour, bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce, cette web série consacrée aujourd'hui à, à l'innovation managériale, sachant qu'aujourd'hui on va faire un zoom plus spécifique sur le concept d'entreprise libérée. Euh, alors certains sont en droit de se demander s'il s'agit d'une véritable innovation. D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Bon, en tout état de cause, inno innovation ou pas, il s'agit d'un concept euh, qui fait beaucoup parler en ce moment, qui fait beaucoup débat. Avec, euh, pour certains, bah, il s'agit d'une forme de one best way euh, pour concilier performance économique et bien-être au travail. Euh, pour d'autres, il s'agit d'une simple utopie. Euh, pour d'autres encore, il s'agit d'une véritable imposture. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement Je peux vous faire la promesse d'une réponse claire et sans équivoque à cette question, puisque notre intention aujourd'hui, ça va être de, de partager avec vous quelques éléments de lecture, de, de, de compréhension, pour que chacun puisse construire sa propre idée sur ce concept d'entreprise libérée. Donc le préalable, hein, ça va être de... De, de qualifier l'entreprise libérée, euh, comment est-ce qu'on peut la définir, et ensuite ben, on mettra à plat euh, les différents éléments qui font justement débat autour de, de ce principe, et on essaiera de donner du sens et une signification euh, à ce débat. Alors pour, pour démarrer, euh, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise euh, libérée, de quoi, de quoi parle-t-on euh, Alors si on reprend tous les éléments qui sont euh, porté par les promoteurs du modèle, hein, euh, ce qu'on peut dire c'est que c'est d'abord une promesse l'entreprise libérée, la promesse de réconcilier la performance économique et euh, le bien-être au travail. Euh, en faisant quoi ben, En rendant les salariés euh, libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment nécessaires euh, pour le meilleur de, de, de l'entreprise et partant du principe que les salariés sont les mieux placés. Pour savoir comment faire le travail, ben, ces entreprises suppriment les procédures, les contrôles, la surveillance et bien souvent euh, la hiérarchie qui va avec cette logique de, de surveillance. Euh, ce qu'on peut dire aussi au-delà de la promesse, hein, c'est que c'est un ensemble euh, d'attributs, euh, des invariants en quelque sorte, avec notamment euh, une confiance fondamentale donc, dans les acteurs de terrain, un fonctionnement extrêmement euh, participatif allant euh, jusqu'à la prise de décision au plus près des, des opérations et en corollaire de ça une réduction, voire une suppression des contrôles et une logique dominante d'autocontrôle. Euh, on parle souvent aussi d'entreprises de, qui sont gérées par le pourquoi versus les entreprises du comment, euh, c'est-à-dire un management par le sens, par la vision, par la raison d'être, par la mission, et non pas un management centré sur le, le, la logique du, du command and control. Et puis on voit aussi, une, on l'a déjà dit, une forte réduction, euh, voire une quasi-suppression, voire une suppression totale d'ailleurs de, de la hiérarchie avec la logique du, du self-management. Et enfin, en toile de fond, ce qui se dessine, c'est une forme de business model hein, avec d'une part une modification significative des structures de coûts directes et indirectes, euh, L'exemple de FAVI euh, et de l'entreprise FAVI hein, est éloquent à ce sujet, on en a déjà beaucoup, beaucoup parlé, euh, suppression des coûts indirects à travers les fonctions euh, support, suppression des coûts directs euh, par la suppression de la ligne managériale. Et puis on voit aussi un renforcement des structures de, de revenus avec euh, plus de temps et de ressources euh, allouées aux enjeux euh, d'innovation euh, par exemple. Donc voilà ce qu'on peut poser hein, si, on, si on se réfère à, à ce qui est prôné euh, quelque part par les, les, les porteurs du, du modèle. Euh, avant d'aller avant plus loin, j'ai envie de, de vous faire euh, réagir sur la base de cette euh, définition, cest à à la lecture des caractéristiques de, de, de l'entreprise libérée. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez envie de, de nous dire Donc on va lancer un petit, euh, un petit sondage. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait rêver quand on, quand on pose le sujet comme ça et vous vous dites ah, il est temps de sortir de ce carcan hiérarchique et bureaucratique Est-ce que pour vous c'est une utopie euh, Ou est-ce que vous y voyez un, un effet de mode, un de plus, dans tous ceux qui ont jalonné l'histoire du management On voit que ça fait rêver quand même. Hein. Très majoritairement, ça vous fait rêver. Euh... Certains y voient aussi une utopie. Alors, on va sortir du, du sondage. Euh, et ce qu'on peut dire, c'est que, euh, effectivement, bien souvent, euh, c'est un modèle qui, qui fait rêver, qui génère l'enthousiasme. Euh, probablement plusieurs raisons à cela. Hein. Euh, la première, c'est que ça apporte euh, peut-être une réponse à un a priori plutôt négatif des Français à l'égard de l'entreprise en général et de la grande entreprise en particulier. Puis il y a une seconde raison, c'est qu'on est, qu on est, on est sur, sur un modèle qui finalement peut répondre à un besoin d'air en quelque sorte qui éprouve pas mal de salariés aujourd'hui face à des prescriptions de plus en plus contraignantes et une charge de travail de plus en plus stressante. Donc on est dans un contexte en fait qui nourrit le rêve, voire le fantasme de l'entreprise libérée et pour illustrer le propos et le factualiser un peu, on peut, on peut s'appuyer sur des données chiffrées euh, qui sont à la fois des chiffres qui sont à la fois éloquents, euh, peut-être surprenants et en tout cas franchement inquiétants. C'est des, des chiffres qui proviennent d'une étude de la DARES, donc la DARES c'est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère du, du Travail. Et cette étude, elle montre en fait une régression euh, en France, une régression du niveau d'autonomie euh, des salariés au travail. Alors c'est un vrai paradoxe, hein, puisqu'on peut dire aujourd'hui que tout concourt au contraire, euh, dans un environnement plus complexe, euh, qui nécessite plus d'agilité, euh, tout concourt au développement de l'autonomie. Or, il s'avère que euh, le niveau d'autonomie serait en régression en France, puisque le travail prescrit, en, en 1991, pesait 17% de l'activité. Euh, il pèse 19% en 2013. Et concernant les ouvriers qualifiés, cette proportion est même passée de, de 21% en 2005 à 24% en 2013. Donc, on voit que la nature, en fait, de la relation au travail constitue aujourd'hui euh, euh, contribue en tout cas à un besoin de, certainement de réenchantement et l'entreprise euh, libérée. Vient alimenter une forme de fantasme en réponse certainement à un malaise assez profond. Alors certains d'entre vous y voyaient aussi un, un effet de, de mode. Euh, et effectivement, c'est euh, une lecture possible, hein, euh, euh, puisque si on observe ce qui se joue autour du phénomène de, depuis quelques temps, euh, on pourrait lire euh, une, la chronique d'une une mort annoncée. Hein. Alors je dis bien que c'est une lecture possible puisque ce n'est qu'une représentation de la réalité, c'est peut-être pas nécessairement la réalité, mais en tout cas il y a eu un début, mais on reviendra sur euh, la genèse du, du concept. Hein. Euh, ensuite on observe un processus de diffusion à travers notamment des entreprises un peu emblématiques de la marque entreprise libérée et puis ensuite on peut décrypter une forme de marketing, de storytelling autour du concept et puis on rentre dans une autre étape et on y est là en ce moment, une étape de débat et de contradiction autour de, de, de ce modèle. Euh, donc voilà qui ressemble à un cycle, hein, un cycle de vie avec un début et peut-être aussi, et ça seul l'avenir nous le dira, un, un abandon euh, du, du, du modèle. Alors si on revient au début quand même pour euh, pour jalonner l'histoire de, de, de ce concept, hein, au départ il y a, y, a, y a un ouvrage, c'est celui d'Isaac Gates, euh, Liberté et compagnie, euh, et depuis en fait la publication de cet ouvrage, il ben, y, y a une multitude d'organismes, de consultants, d'experts, d'auteurs euh, qui, euh, qui ont, ont prôné en fait, ce modèle comme un, un formidable nouveau modèle de management qui vont enfin résoudre euh, les problèmes de, de, de nos entreprises. Euh, ce qu'on peut dire quand même, c'est que... Euh, si le concept est nouveau dans sa radicalité et notamment à travers euh, la, la suppression euh, des fonctions support et, et des lignes hiérarchiques, les fondements du modèle ne sont pas nouveaux puisque c'est pas d'hier qu'on essaye de s'affranchir de la logique taylorienne et, et de la seule logique euh, du command and control. Euh, Tom Peters avait déjà publié en 1993 un bouquin qui s'appelle euh, Entreprise libérée. Euh, Octave Géligné, euh, ancien dirigeant de Sego avait lui-même développé une des marche euh, euh, s'inspirant d'un certain nombre de, de principes de la libération d'énergie au plus près des opérations à travers la direction participative par objectif. Bon, ouais, il y a une multitude de, de travaux qui ont déjà été engagés dans ce mouvement de, de, de libération depuis plusieurs euh, décennies. Si on avance toujours dans, dans la chronologie de... de cette chronique d'une possible mort annoncée, euh, on voit donc des emblèmes de la marque euh, et la naissance d'une forme de, de diffusion euh, qu'on pourrait appeler donc des, des, des, des portes-drapeaux de... de de l'entreprise libérée. Alors on, part, on parle toujours des mêmes, hein. il y a une dizaine, une quinzaine d'entreprises de, de, euh, qui sont très médiatisées, donc Faville, Gore, Chronoflex, lippi euh, Poult, euh, Zapos, euh, etc., etc. En fait on, on voit bien qu'on tourne toujours autour d'une 10, 15 références, ce qui montre quand même que c'est un phénomène qui, euh, qui fait beaucoup de bruit, certes, mais qui reste assez marginal en fait dans, dans sa mise en œuvre euh, effective. Euh, très forte médiatisation hein, du, du, du concept euh, qui peut être décrypté euh, euh, comme une forme de marketing de l'offre en quelque sorte ou de storytelling avec euh, notamment des éléments marquants euh, comme le fameux reportage Le Bonheur au Travail qui a été diffusé sur Arte il y a un an et demi à peu près euh, reportage qui a très largement euh, contribué à la promotion du modèle et là, aujourd'hui, on est rentré dans, dans l'ouverture, dans une autre étape, hein, qui est l'ouverture d'un débat contradictoire. Euh, contradiction qui peut parfois s'apparenter à une forme de lutte idéologique. Parmi les détracteurs euh, qu'on qu voit sur les réseaux sociaux, hein, notamment, il euh, euh, bah, y a notamment le, le, le collectif des, des mécréants, euh, qui est monté au créneau, euh, donc c'est un ensemble d'acteurs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt en jeu, hein, objectivement, euh, la plupart du temps ce sont des chercheurs, des sociologues, euh, qui sont montés au créneau pour, euh, pour euh, créer le débat et finalement avec pour, une, pour intention apparente de sortir d'une vision un peu bisounours euh, du modèle d'entreprise euh, libérée. Euh, et quand on regarde ce que portent les détracteurs, hein, les critiques les, les, les, plus, euh, les plus évidentes, sans être exhaustifs, euh, la première critique c'est une forme de bashing de, de cadre. Euh, ce qui est reproché aux promoteurs du, du modèle, c'est de, de considérer que euh, les managers sont des petits chefs dominateurs qui brident des équipes et qu'en conséquence de quoi il faut leur retirer euh, tout pouvoir. Donc euh, voilà, première, première critique, autre type de critique, c'est la dérive autocratique d'un système qui se veut démocratique et égalitaire. Euh, donc, selon les détracteurs du modèle, en réalité, le pouvoir appartient moins que jamais aux salariés et plus que jamais il est à la main de, de direction qui se sont affranchies en fait des, des lignes, euh, des échelons intermédiaires et ils installent ainsi, euh, ils installeraient ainsi une mainmise totale sur l'entreprise. Il y a aussi la remise en cause du du, euh, du, de la relation, entre du lien entre bonheur au travail et entreprise libérée. Euh, pour les détracteurs, en fait, euh, l'argument le, le, qui consiste à dire que les salariés sont censés être libres et responsables est un peu fallacieux, puisque dans les faits, tout le monde contrôle tout le monde. Et du coup, la pression sociale est très forte, euh, que ce soit pour euh, gérer les congés, euh, s'accorder sur les horaires de travail, etc. Et du coup, bah, euh, les entreprises libérées euh, sont elles-mêmes touchées par euh, les maladies professionnelles euh, ou le, le burn-out. Et enfin, un autre point de contradiction euh, majeur hein, qu'on voit émerger, c'est il porte là sur l'intention des dirigeants. Euh, l'intention des dirigeants qui, euh, selon les détracteurs, seraient davantage guidés par euh, des enjeux financiers euh, plus que par des enjeux humanistes, puisque au final, ce système euh, s'inscrirait dans une simple logique, logique de cost-killing. Donc aujourd'hui, on est dans, ce, dans cette phase-là, avec d'un côté des promoteurs, du modèle qui développe une argumentation qui parfois relève quand même de la, de la caricature et la façon dont nous-mêmes on a posé le, le sujet là en introduction est à la fois simpliste et un peu caricatural. Euh, en même temps, ils ont un mérite quand même, hein, c'est le mérite de véhiculer des idées euh, qui réinterrogent les paradigmes existants et qui les réinterrogent à juste titre et j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et puis on a d'un autre côté donc, des détracteurs euh, qui portent des plaidoyers qui eux aussi sont parfois caricaturaux, et je pense que c'est à dessein, hein, c'est euh, par volonté de, de créer le débat justement. Euh, on, on a l'impression parfois d'être au tribunal du, du flagrant délire hein, quand on lit ce qui est, ce qui est publié euh, sur le net notamment. Euh, mais ils ont aussi un mérite, hein, ces détracteurs, c'est euh, de sortir d'une forme de fascination et de, de préserver de la tentation du, du copier-coller. Donc on est dans cette période un peu confuse, euh, et la question qui se pose maintenant, bah, euh, ça va être quoi la suite quoi euh, Si on regarde l'évolution chronologique des choses telle qu'on vient de la parcourir, on pourrait se dire qu'il y a probablement une fin inéluctable du, du concept. Euh, pour autant, euh, si, si nous on considère que c'est un modèle qui est difficilement reproductible euh, en tant que tel, c'est-à-dire dans sa radicalité dans tous les environnements, euh, on lui trouve une vraie utilité, une fonction euh, qui relève euh, quelque part de la fonction du mythe euh, et qui a le mérite de mettre un pavé dans la mare en fait d'un système de management français notamment, euh, qui pour nous est un système qui est en, en, en état de crise. Donc ça met un pavé dans la mare euh, d'un système en état de crise euh, parce que en fait euh, ça interroge plusieurs éléments de compétitivité sur lesquels la France accuse un, un retard significatif. Euh, et ce sont autant de facteurs qui euh, constituent des freins à l'enjeu d'agilité, d'adaptabilité, d'innovation dans un environnement de plus en plus complexe et incertain. Premier de ces facteurs sur lesquels on a un vrai déficit en France, c'est le niveau d'autonomie. Donc on en a déjà parlé avec une inquiétante régression sur, sur le sujet. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on va appeler la distance hiérarchique. Et là, l'entreprise libérée a euh, le mérite euh, de, de s'attaquer à ce qui constitue un, un point faible en fait, de, de la culture euh, d'entreprise française qui se caractérise souvent par une logique d'obéissance et le poids de l'autorité euh, hiérarchique, du statut en fait, hiérarchique et des symboles euh, qui vont avec. Euh, là, il y, y a des données euh, mesurées hein, qui sont intéressantes par rapport à cette distance hiérarchique qui ont été euh, développées par un, un psychosociologue euh, néerlandais qui s'appelle Hofstede. Euh, il a conduit une étude auprès de 30 000 personnes euh, partout dans le monde pour le compte euh, de l'entreprise IBM. Et à travers cette étude, euh, il a construit en fait un indice de distance hiérarchique. Alors, ce qu'on appelle la distance hiérarchique, c'est la perception du degré d'inégalité entre celui qui détient le, le pouvoir hiérarchique et celui qui est soumis au pouvoir hiérarchique. Donc perception du, du degré d'inégalité. Et sur une échelle de 0 à 100, cette perception est de 68 en France, elle est largement supérieure à la, plupart, euh, de, à la moyenne mondiale, hein, qui est de 57, et elle est surtout largement supérieure à la plupart de, de, de nos compétiteurs, hein, États-Unis 40, Grande-Bretagne 35, Allemagne 35. Euh, donc on, on voit qu'on est sur un, sur un, un, un schéma qui, euh, euh, un modèle de management qui est, qui est porteur de, de, de déficit avec une compétitivité qui peut être entravée il euh, y a d'autres mesures qui montrent qu'en termes de confiance on est aussi, euh, on est aussi euh, plutôt, euh, plutôt en retard euh, même chose en ce qui concerne la collaboration, la participation qui sont des, des principes qui ne sont pas vraiment intégrés euh, dans, dans, notre, dans notre culture managériale. donc au regard de ça, euh, selon nous il hein, y, y a nécessité en fait, de, de réinterroger les schémas traditionnels pyramidaux euh, il y a une transition managériale à opérer. Euh, et la première raison hein, qui, qui, qui rend euh, incontournable en fait, cette transition euh, sont des facteurs externes de l'environnement, on en a déjà un petit peu parlé, mais on est rentré de, depuis quelque temps dans ce qu'on appelle le monde VUCA, c'est-à-dire un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, euh, avec une forme de nouvelle normalité euh, qui se caractérise par des changements permanents, par la nécessité de faire toujours plus et mieux avec moins, euh, des imprévus et des crises de de plus en plus fréquentes. et les schémas traditionnels inspirés du terrorisme et du command and control ne répondent plus euh, à ces enjeux de, du, du nouveau monde et ils constituent un frein considérable euh, à l'adaptabilité permanente à l'agilité à l'innovation qui constituent eux les enjeux donc du, du monde vu la, la deuxième euh, raison euh, qui, qui rend nécessaire euh, de, de réinterroger euh, le, le, le management d'aujourd'hui, elle porte plutôt sur des facteurs internes. Et là, on a, on a un double problème. Hein. Le premier problème, euh, c'est un problème d'engagement global. Selon la dernière étude Gallup, euh, euh, qui, qui, qui est une étude qui est faite régulièrement et qui mesure le, le niveau d'engagement en fait, des salariés, euh, en France, 91% des salariés ne se sentiraient pas engagés dans leur entreprise, donc on occupe le 18e rang euh, sur, euh, sur 19. Euh, cette étude révèle par ailleurs que globalement, les salariés se sentent peu satisfaits de leurs conditions de travail et considèrent que l'entreprise ne leur offre pas une autonomie euh, suffisante et les moyens nécessaires pour bien faire leur euh, travail. Donc là on a un sujet car évidemment euh, ce sont les salariés engagés qui vont booster euh, l'innovation, euh, la performance et la productivité. Puis on a un autre problème qui lui porte davantage sur la relation managériale euh, et la logique en fait, d'autorité statutaire qu'on évoquait tout à l'heure, euh, qui pour les nouvelles générations constitue une anormalité euh, absolue. quoi. Euh, ça peut pas rentrer en fait dans leur schéma de fonctionnement, donc dit autrement, euh, ce n'est pas, pas parce que tu es mon chef que je vais exécuter sans brancher ce que tu me demandes de, de faire. Quoi. Donc pour toutes ces raisons internes, externes, la transformation managériale est nécessaire. Pour autant, est-ce que cette transformation nécessite de démanteler euh, nos organisations actuelles Est-ce que ça nécessite de supprimer les managers, euh, les fonctions support, de transférer, de transférer le pouvoir de décision euh, et la, rés la résolution de tous les problèmes aux équipes euh, ben, Nous pensons que non, euh, et on croit davantage euh, en une transition managériale plus que plus qu'à une rupture. Euh, pour, pour plusieurs raisons, euh, d'abord parce que L'autonomie et la coopération auto-générées par la simple suppression de la hiérarchie et des fonctions support, pour nous c'est un mythe. Euh, parce que ça supposerait que chacun a la capacité à être dans le déplacement de fonctions, à innover, à améliorer constamment l'existant, à gérer les divergences sans se bloquer, à bien communiquer, à résoudre les problèmes de, de tout, sur tous les plans techniques, économiques, organisationnels, relationnels, etc. etc. Pensez qu'un qu tel potentiel. D'autant d'autonomie en fait existe chez un individu, euh, c'est pour nous un déni de réalité et puis c'est surtout euh, extrêmement euh, risqué de partir de ce postulat parce que le risque là c'est de voir des collaborateurs sous pression et en difficulté face à un tel niveau euh, d'attendu. Donc c'est pas parce bah, qu'on veut des acteurs autonomes qu'ils vont l'être euh, naturellement et qu'ils n'auront plus besoin d'instances de, de, de coordination et de régulation. Pour autant... On voit bien que l'identité professionnelle des managers est à reconstruire ou à reprogrammer d'une certaine manière. L'autonomisation des, des, des équipes nécessite un saut qualitatif important sur les aptitudes managériales, en particulier les aptitudes de leadership personnel, de, de coach, de servant leader de chef d'orchestre de l'intelligence collective, bref un certain nombre d'aptitudes qu'on a déjà eu l'occasion d'adresser dans, dans de précédentes conférences. Donc on croit davantage à une transition aussi pour, plutôt qu'à une rupture pour une autre raison hein, qui vient de la nécessité en fait, de conjuguer des, des paradoxes, euh, C'est un colonel de l'armée hein, qui m'a dit un jour euh, « une armée construite uniquement sur la discipline euh, perd toujours ses batailles et une armée construite uniquement sur l'initiative individuelle ne les gagne jamais ». Et la transition managériale qu'on qu a à conduire relève quelque part de, de, ce, de cette même problématique, de cette même logique. Et comme on l'a évoqué lors du précédent Web Corner, il y a un enjeu de juste innovation. Euh, on sait que pour vendre et produire, bah, ça nécessite de l'exécution et donc de, de la discipline. En même temps, euh, on sait aussi que dans le monde VUCA qu'on évoquait euh, tout à l'heure, il euh, bah, y a une nécessité de, de, de libération quelque part pour plus d'agilité, d'initiative. Et euh, on voit que la pyramide, bah, c'est un très bon modèle euh, d'exécution, mais c'est aussi le pire modèle pour euh, décider et exécuter euh, et, euh, et agir dans, dans la complexité. Donc il y a un paradoxe à gérer, il va falloir euh, faire avec. Euh, c'est pour ça qu'on parle plus de, de transition même que de transformation ou de rupture. Pour conclure, hein, euh, oui, euh, il y a un enjeu de libération, euh, libérer l'initiative au plus près des opérations, libérer la parole, euh, libérer des procédures inutiles, libérer des logiques statutaires et des, des, des logiques de petits chefs qui conçoivent leur rôle dans, dans une simple euh, approche de domination. Mais non, selon nous, le modèle de l'entreprise libérée tel qu'il est porté par ses promoteurs n'est pas le « one best way » attendu et difficilement duplicable dans, dans, tous, les, dans tous les environnements. Euh, sachant qu'il se passe plein de choses intéressantes hein, dans le sens de la libération, justement, dans des grandes entreprises, Alors, je ne vais pas toutes les nommer, mais je pense notamment à Leroy Merlin, à BNP Paribas, à Michelin, à SNCF également, et plein d'autres encore, qui, à défaut de faire exploser, euh, le schéma pyramidal eh ben, agit sur ce qu'on peut appeler euh, les, les architectures invisibles en fait de la structure euh, et là il s'agit d'inventer des modalités d'intelligence collective pour construire et décider dans la, dans la complexité. On zoomera d'ailleurs hein, sur les démarches d'intelligence collective lors d'un prochain euh, web corner. Euh, il s'agit de, de repenser les rites et les pratiques, de réinterroger les règles, euh, tout cela pour construire les conditions en fait euh, d'équipes à la fois libérées, responsables, autonomes, et euh, confiante. Donc le chantier en fait, ce chantier de la libération, il est immense, il est encore euh, en gestation. L'entreprise libérée a certainement le mérite d'accélérer un, un processus de, de, de transformation. Euh, le champ du possible est évidemment euh, enthousiasmant euh, pour tous ceux qui croient possible de réconcilier euh, la performance économique et la performance sociale. Voilà, on arrive à la fin de, de, ce, de ce Web Corner. j'ai vu qu'il y avait pas mal d'échanges, de, de commentaires et je suis désolé de ne pas pouvoir les, les suivre au, au fil de l'eau. Ce que je vais vous proposer, c'est de, de, de re, rebalayer euh, vos échanges euh, et voir s'il si y a des questions euh, auxquelles on pourra répondre euh, à l'issue de, de, de ce Web Corner. Je vous remercie euh, de votre attention. Euh, je vous retrouverai donc très bientôt pour euh, un prochain épisode de cette série euh, sur l'innovation managériale. À très bientôt. Au revoir.